Bonjour les amis, avant tout permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021. Donc nous sommes début janvier et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année malgré les circonstances un petit peu spéciales. Et nous débutons donc l'année 2021, j'espère qu'elle débute bien pour vous. Je sais qu'elle sera probablement assez difficile pour un grand nombre de personnes mais il va falloir trouver donc des, des manières de passer cette année 2021 le mieux possible. Et c'est certain que pour certaines personnes, pour certaines professions ça va être très compliqué. Euh, on est actuellement dans une situation de crise jamais connue. Moi j'ai j'ai connu la crise des années 70, les années 70, j'étais petit à l'époque. Euh, mon père travaillait, il était indépendant et il décrochait son téléphone pour voir si la ligne n'était pas coupée parce qu'il n'y avait pas de, de clients. Euh, donc il avait, il avait fait construire une maison juste quelques années avant et il était vraiment dans une situation très difficile donc on recevait des, des colis même d'une tente pour euh, avoir de quoi, de quoi manger. Donc c'était vraiment une situation très difficile euh, à ce moment-là. Et puis bon les choses ont évolué, il y a eu euh, bon, des, des moments euh, bien meilleurs après. Euh, mais on a connu aussi euh, d'autres crises, tout dépend l'âge que vous avez mais il y a eu euh, bien sûr d'autres crises euh, par la suite. Et plus récemment il y a eu la crise euh, des subprimes donc en 2007-2008 qui a été une crise importante aussi. Donc l'immobilier a été fort touché euh, aux états unis en Espagne euh, et un peu partout dans le monde mais la crise que nous vivons actuelle, actuellement est une crise encore euh, qu'on n'a qu pas connue, que les personnes de ma génération n'ont pas connue et que vous n'avez probablement pas connue non plus c'est une crise très très grave, on est dans une récession incroyable, l'économie est par terre euh, et, pourtant, et pourtant si on regarde la bourse on voit qu'on est sur les plus hauts. Alors qu'est-ce qui s'est passé Eh bien ce sont les banques centrales qui ont soutenu le marché, comment En faisant tourner la planche à billets. Et d'une manière jamais vue jusqu'ici, Puisque si vous regardez ici donc l'émission de dollars donc on, on a ici euh, les chiffres on voit de 2014 à 2020 et maintenant on est en 2021 et eh bien on n'a jamais connu cela et on voit bien qu'il y a une explosion de l'émission de, de dollars et de l'émission d'euros. Donc pour soutenir les marchés donc euh, c'est bien sûr au profit des riches. Et euh, les pauvres, les petits commerçants euh, restent sur la touche donc il va y avoir des tas de faillites, il y en a déjà beaucoup. Donc moi je vis aux îles Canaries et on annonce déjà 10 000 faillites ici aux îles Canaries et 60% de personnes au chômage. Donc vous savez que les îles Canaries vivent essentiellement euh, du tourisme et actuellement on est à 10% du tourisme des autres années. Donc ça c'est uniquement pour les îles Canaries. Mais la crise économique actuelle est mondiale donc euh, c'est sûr qu'il y a des tas, des dizaines de milliers d'entreprises un peu partout euh, qui sont dans, dans, en situation de faillite. Et les aides de les, des États ne les aident pas à, à s'en sortir, c'est juste euh, euh, une petite aide euh, Momentané, mais il est certain que beaucoup de personnes vont rester sur le carreau et que vont faire donc les, les, les indépendants, les restaurateurs et, et d'autres professions, le spectacle et on peut en, en citer des, des centaines d'autres qui sont gravement affectés par la crise, par la récession que nous vivons actuellement. Alors quand on voit une courbe comme celle-ci euh, d'émissions de dollars, il est certain qu'on va arriver à une situation intenable. Alors je ne suis pas devin, je ne suis pas un économiste très pointu mais il est certain que quand on écoute les économistes une situation comme ça ne peut pas durer. Donc émettre de l'argent de cette manière-là ça va aboutir à quelque chose, à une catastrophe, ça, ça va devoir s'arrêter. Donc moi je suis en général quelqu'un d'optimiste mais je vous dis il va falloir être souple, être attentif à ce qui se passe, trouver des solutions et ne pas se fier sur ce qui s'est passé avant. Si vous avez vécu d'une certaine manière, si vous avez travaillé d'une certaine manière, eh bien, il est fort probable que vous ne, verrez, vous ne connaîtrez plus jamais ça. Alors, on parle de grands resets, de, de, de, de choses, de complotisme. Euh, il est clair que euh, derrière ce qui se passe actuellement, ce sont euh, les grosses sociétés probablement certaines qui vont s'en sortir, qui vont être soutenues par les États et que les petits, ben les petits euh, ils feront les frais de cette, de cette crise et si on va injecter des milliards euh, dans des grosses entreprises pour les soutenir eh bien les petits indépendants eux ne recevront rien, ne recevront pas une aide suffisante pour s'en sortir. Donc il est clair qu'il va falloir euh, trouver des solutions. Alors bien sûr si vous faites du trading, si vous êtes dans la bourse euh, et surtout si vous le faites à court terme vous pourrez euh, tirer parti de cette situation-là. Mais si vous êtes dans d'autres domaines eh bien ça va être très très compliqué. Donc si on voit l'émission euh, actuellement donc de, du dollar, on voit également ce qui s'est passé sur le SP500 donc euh, la bourse américaine. On voit bien qu'on a eu ici la chute euh, de la bourse provoquée par, euh, par le Covid et puis euh, une remontée euh, des marchés donc euh, les marchés ont été soutenus comme je vous l'ai dit par les, les banques et on n'a jamais connu ça et c'est totalement incohérent par rapport à la situation économique. Donc il est clair qu'on est dans une situation euh, n'est pas réel. Ce n'est pas possible, on ne peut pas soutenir euh, artificiellement, indéfiniment des entreprises de cette manière-là. Euh, il va se passer quelque chose probablement dans les prochains mois, dans les, dans les prochaines semaines même puisqu'on est au mois de janvier et les élections aux États-Unis, vous savez ce qui se passe là entre Trump et Biden. Ben Eden, on, donc on ne sait pas, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y aura probablement quelque chose d'assez important qui va se, se passer ce 6 janvier et le 20 janvier aux États-Unis. En tout cas, au mois de janvier, il y aura des choses importantes et on va probablement avoir des, des mouvements boursiers euh, très importants, très violents. Ça a déjà commencé aujourd'hui avec euh, donc euh, des mouvements assez importants. Si vous regardez ici. Donc sur le Dow Jones on a une bougie 4 heures ici vous voyez la chute qui s'est produite à l'ouverture du marché. Donc euh, si vous n'êtes pas averti, si vous n'êtes pas un trader qui sait réagir à ce genre de choses eh bien il risque d'y avoir des, de la casse. Donc euh, vous avez tout intérêt à vous former au trading euh, pour ne pas euh, envisager des investissements à long terme parce qu'en cette année 2021 les investissements à long terme risquent d'être assez chahutés. Donc on voit très bien ce qui peut se passer en quelques heures et à ce moment-là bon, il y a des opportunités bien sûr puisque si on sait suivre un marché à la baisse et lorsqu'on trade vous savez qu'on peut gagner aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Mais pour ça il faut être averti, il faut avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir profiter de marchés comme cela. Donc on va voir ce qui va se passer demain, ça peut être simplement une correction avant que le marché remonte mais ça peut être également une poursuite de, de la chute. Donc il faut être capable de réagir sur ce genre de, de situation parce que bon un indice comme cela, si on a une chute comme celle qui s'est produite lors, au mois de mars donc lorsque le marché a, a chuté donc énormément, donc on voit ici la chute, vous voyez ici pendant 4 semaines on a eu une chute incroyable et puis on a eu une remontée. Donc ce sont des opportunités extraordinaires de gagner beaucoup d'argent. Vous voyez ici la, la, la chute qu'on a eue aujourd'hui par rapport à la chute qu'on a connue donc au mois de mars. Donc tout est possible, on est sur des plus hauts qu'on n'a encore jamais connus et euh, il peut se passer des choses très violentes, très rapides et il faut pouvoir réagir en bourse lorsqu'on euh, lorsqu investit en bourse. Donc ne croyez pas que le marché monte tout le temps. Donc je vois des gens qui, qui, qui, qui se mettent à, à donner des conseils boursiers en disant qu'il suffit d'investir sur certaines actions et qu'on va tout le temps gagner, qu'on va gagner 20% par an ne suivez pas ce genre de conseils parce que si vous investissez beaucoup d'argent vous risquez euh, de vous retrouver euh, euh, à nu euh, si vous comptez sur ce genre de choses, sur ce genre de conseils. Donc je vous conseille plutôt d'adopter une optique à court terme pour pouvoir réagir lorsqu'il y a des, des, des opportunités et surtout pour éviter de perdre parce que c'est le plus important. Gagner c'est bien mais éviter de perdre bien sûr euh, c'est le plus important. Et malheureusement je vois beaucoup de gens qui font du trading, qui font de la bourse sans suivre de formation, sans avoir de connaissances ou en disant bon le trading à court terme c'est le mieux. Ben vous voyez devant vous euh, ce qu'on ce qu risque quand on fait du trading à long terme, vous risquez de perdre tout votre argent. Alors que si vous faites du trading à court terme intelligemment vous avez une, une proportion de chances bien plus importante de gagner de l'argent. Vous, vous coupez vos positions tous les soirs et le lendemain matin ben vous reprenez euh, des positions en suivant euh, le marché, en suivant les indications que vous donne le marché mais certainement pas en vous disant euh, si ça chute ça va remonter un jour. Là vous risquez vraiment d'être faillite vous-même, de perdre énormément d'argent et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Donc si vous souhaitez profiter des opportunités qui se présentent en ce moment, suivez plutôt des formations à court terme parce qu'à court terme il y a toujours moyen de gagner de l'argent en trading. Pour cela bien sûr... Il faut savoir suivre certains indicateurs, savoir suivre le marché, ne pas s'obstiner dans un sens lorsque le marché se retourne. Vous voyez ici bon on pouvait se dire que le marché allait continuer à monter aujourd'hui puis il a commencé à chuter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Si vous vous dites bon ben euh, je ne mets pas de stop loss, il y a aussi des gens qui disent ne mettez pas de stop loss. Et eh bien vous voyez que vous pouvez perdre énormément en quelques heures. Et euh, il faut savoir réagir dans, dans ce genre de situation. Donc moi je me suis spécialisé sur le scalping, pourquoi Parce que le scalping ça vous permet de gagner sur des petits mouvements mais également sur des longs mouvements. Donc un scalper, il peut gagner à court terme mais il peut gagner à long terme aussi, il peut gar garder des positions durant plusieurs heures mais par expérience je vous dis il vaut mieux faire du day trading, du scalping et du day trading et ne faites pas du swing trading à long terme parce qu'en 2021 il va y avoir des catastrophes, des gens vont se ruiner en laissant des positions ouvertes euh, la nuit. Euh, moi j'ai fait ça à une époque, je me levais la nuit pour regarder euh, où en étaient les, les, les cours. Je peux vous dire que c'est un cauchemar. là. Le trading ce n'est plus un plaisir alors que lorsque vous faites du, du day trading, du scalping et eh bien vous pouvez trader une demi-heure, une heure, deux heures. Vous prenez toujours du plaisir, vous pouvez gagner euh, tous les jours sur des marchés. Surtout les marchés comme ils sont actuellement parce que je vous dis qu'il va y avoir d'énormes opportunités euh, en 2021 avec les mouvements, avec euh, la crise qu'on a actuellement ça va bouger terriblement. Donc j'espère que vous suivrez mon conseil, que vous aurez euh, donc euh, la possibilité de suivre une bonne formation que ce soit la mienne ou une autre mais suivez des formations à court terme. Vous avez un lien ici en haut de ma vidéo, vous avez des liens sous la vidéo également qui vous permettent de vous initier au trading et d'éviter euh, les erreurs que commettent ceux qui ne suivent pas de formation ou qui suivent des mauvais conseils. Donc si vous voulez réellement gagner en bourse, je peux vous dire moi ça fait 12 ans que je fais de la bourse et eh bien euh, j'en ai tiré les conclusions qu'il faut d'abord apprendre à trader à court terme et après vous pouvez éventuellement investir une petite partie de votre argent à long terme mais vous ferez le plus gros de votre argent euh, en mettant des stop loss, en évitant les grosses pertes et en prenant d'abord des petits gains et puis petit à petit des gros gains et quand il y a des opportunités ben ça n'arrive pas tous les jours mais il y a de grosses opportunités à ce moment-là vous pouvez gagner beaucoup d'argent en, en quelques heures. Donc j'espère je, qu'en 2021 vous suivrez ces conseils, vous vous formerez, pour faire du trading à court terme et que vous aurez l'occasion de profiter donc des mouvements fantastiques qui s'annoncent en cette année 2021 qui va être très très très spécial puisqu'on n'a jamais connu une crise comme celle qu'on connaît actuellement. Voilà je vous souhaite encore une fois une excellente année 2021. Ayez la souplesse, ayez l'intelligence donc de profiter euh, de ce qui se passe actuellement et de trouver donc l'option bien vous en sortir dans cette année 2021. 2020 a été une année compliquée pour beaucoup de gens, moi ça a été ma, ma meilleure année au niveau du business et je pense que 2021 sera également une très bonne année. À partir du moment où vous savez saisir les opportunités, eh bien il n'y a pas de problème mais il faut savoir réagir, il faut savoir réfléchir, il faut prendre du recul et pas se dire que ce qui s'est passé les années précédentes ça va continuer. Non on est vraiment dans une situation exceptionnelle, une crise jamais vue donc soyez attentifs à ce qui va se passer et soyez réactifs surtout. Voilà j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Likez celle-ci si elle vous plaît, si mes conseils vous sont utiles et eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et j'espère que je, vous donne, je pourrai vous donner encore d'autres bons conseils en cette année 2021. Faites attention à vous, je vous dis à très bientôt, au revoir.